Tramway sur Toulouse, est-ce que ça, ça a changé des choses selon toi bah, Le tramway a priori pas grand chose, c'est plutôt la piste cyclable qui est, qui est apparue avec. Oui. Qui est, alors Ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise mais qui me paraissait aussi impraticable que quand elle n'était pas là. Euh, mais ça, c'est un peu le problème du, du réseau cyclable toulousain, c'est qu'il est complètement morcelé, qu'on nous annonce effectivement un certain nombre de kilomètres de pistes cyclables. Alors oui, elles y sont, hein, mais elles sont complètement dans le désordre et sans cohérence forcément les unes avec les autres. Donc on se retrouve avec des, des zones cyclables qui vont frôler des voitures, à d'autres endroits, elles vont se retrouver en plein milieu de la route. Bah, grosso modo, tout le long des deux lignes de tramway, il y a eu des pistes cyclables de créer et en plus des vraies pistes quoi, euh, sur des trottoirs, pas, pas partagées avec les bus ou, ou des choses comme ça. Donc euh, c'est vrai que les, même si ça pourrait être encore mieux, mais on va dire que les Dijonnais se sentent quand même relativement en sécurité euh, quand ils roulent en vélo à Dijon à mon avis. On a eu aussi beaucoup de piétonnisation de, de tout le centre-ville. Donc là, c'est pareil, il y a eu énormément de rues qui sont passées en piétonne. On a eu beaucoup de rues aussi qui sont passées en zone 30. Donc tout ça, ça a donné envie aux Dijonnais de... de plus en plus de se déplacer en vélo. Et là, je pense que par rapport à il y a 10 ans, c'est au moins 10 ou 20 de plus de cyclistes. C'est vraiment net de chez net, quoi. J'ai 40 km de chez moi à mon boulot et donc je fais 6 km en vélo. Puis après, j'ai presque tout le trajet en train. Et après, j'ai de nouveau soit un, un morceau en vélo ou soit je le fais en tram, euh, suivant, suivant la météo. Le client type, on va dire, c'est la personne qui rentre dans le magasin pour acheter un vélo, qui va lui servir à remplacer la voiture. Donc euh, à ce niveau-là, il est prêt à investir pour, euh, pour pouvoir avoir du bon matériel et quelque chose qui va durer dans le temps. J'ai pas mal de clients qui ont vendu une de leurs deux voitures. Et donc ils ont plus qu'une voiture et un vélo, donc euh, ils comptent dessus quoi, ils comptent dessus.